Bonjour à tous et à toutes c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à des témoignages écrits, donc sous forme de livres, autobiographies, un petit peu romancée parfois, de personnes avec un handicap ou malades, parce que je trouve qu'il y a totalement une sous-représentation euh, des personnes handicapées malades euh, dans la littérature, c'est un fait. Alors j'ai décidé de commencer avec une vidéo sur des témoignages, parce que malheureusement, niveau fiction, il euh, y en a très très peu et du coup il va falloir que j'aille en chercher un peu plus et que j'en lise un peu plus euh, pour pouvoir vous en proposer mais voilà, j'ai quand même quelques témoignages qui peuvent être intéressants euh, donc c'est parti Pour commencer, euh, ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque de Charlotte Villemorin qui est euh, donc l'histoire d'une jeune femme euh, en fauteuil roulant euh, qui se retrouve à faire un stage en entreprise sauf que déjà c'est la galère pour trouver une entreprise euh, qui soit accessible, pour, pour trouver une entreprise aussi qui veulent bien engager euh, une stagiaire handicapée. En plus elle rencontre tout un tas de problèmes au niveau de ses transports euh, parce qu'elle ne peut pas prendre le métro et les transports en commun euh, qui ne sont pas accessibles. Donc voilà, c'est sur euh, comment elle a dealé avec le monde du travail et la société validiste pour bah, terminer ses études et ensuite entrer sur le marché du travail à proprement parler. On parle aussi du validisme en entreprise, de euh, comment des entreprises peuvent dire oui on est ouverte aux personnes handicapées, regardez euh, comment on montre l'exemple et tout, sauf que dans les faits euh, ils font un petit peu de la merde. Donc voilà un témoignage sur ce sujet. Ensuite je vous propose de lire le théorème de la chaussette de Fabrice Bertin, qui est un homme handicapé qui utilise un fauteuil roulant, au début c'est pas le cas mais euh, à la fin ça l'est, qui est aussi sourd et qui est aussi gay. Donc il parle un petit peu euh, de comment euh, ces trois caractéristiques s'entrecroisent et euh comment il est plus ou moins exclu de la société euh, à cause du validisme. Il parle surtout de l'exclusion euh, des enfants sourds dans le système scolaire ou justement des tentatives d'inclusion un peu foirées, enfin voilà. Il parle aussi de qu'est-ce que c'est qu'être prof et sourd, des discriminations qu'il a pu rencontrer justement en devenant professeur et euh, en utilisant un fauteuil, etc. Euh, il parle aussi pas mal de culture sourde et de comment euh, il est arrivé à à intégrer les communautés sourdes alors qu'à la base bah, il n'était pas du tout euh, intégré là-dedans. Donc voilà, c'est très très intéressant et euh, je vous invite à le lire euh, si ça vous intéresse. Mmh. Ensuite, je vous pouvais lire Positive de Page Roll, euh, qui est pour le coup une espèce d'autobiographie très romancée d'une jeune femme qui vit avec le VIH. Et elle parle notamment de, euh, bah, déjà, euh, c'est quoi vivre avec le VIH aujourd'hui. Et puis, évidemment, euh, des discriminations, des insultes qu'elle peut recevoir en tant que personne avec le VIH euh, lorsque les gens s'en rendent compte. De toute la sérophobie qui est très très importante à l'école au lycée en particulier, et elle parle de comment elle a trouvé un moyen de euh, pas se laisser abattre et de continuer et de rencontrer d'autres personnes qui vivent avec le VIH, etc. Euh, personnellement, voilà, c'est un témoignage euh, que j'ai trouvé très intéressant et je pense que je vais dire ça tout le temps, oui c'était très intéressant, oui très bien, c'est pour ça que je vous les propose, <rire> bref. Ensuite, vous pouvez lire euh, La différence invisible de Julie Dachaise, qui est une BD témoignage, donc d'une jeune femme euh, autiste, qui a un diagnostic euh, très tardif, elle est déjà dans le monde du travail, et justement elle parle non seulement euh, de son diagnostic et de la façon dont elle a découvert la manière dont elle fonctionnait, dont son cerveau pouvait fonctionner, etc. mais aussi du coup de l'impact que ça a pu avoir sur sa vie professionnelle dans le monde du travail et sa vie personnelle. Euh voilà. Toujours à une BD, euh, une case en moins euh, d'Hélène Fornet dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui est du coup un témoignage euh, sur la bipolarité et la dépression. Cette autrice de BD raconte beaucoup son rapport avec le corps médical, avec la psychanalyse, etc. Il se trouve aussi qu'elle est bisexuelle donc euh, elle en parle un petit peu. Et euh, sur la cyclotymie, donc qui est le, une catégorie plus large où dedans il y a la bipolarité, vous pouvez lire la BD Goupilouface de Lou Luby qui explique un petit peu de manière assez pédagogique avec un, un renard en fait qui symbolise euh, la cyclotimie euh, justement le fonctionnement euh, de cette divergence neurologique euh, voilà c'est très pédagogique euh, ça se lit très facilement, donc euh, voilà euh, foncez. J'en arrive à la fin, je vous ai donc présenté euh, six ouvrages qui j'espère euh, vous plairont. Je vais essayer d'en trouver d'autres qui seraient éventuellement sur des sujets plus variés, je vais essayer d'aller chercher de la fiction aussi, euh, en priorité par des personnes concernées, euh, mais bon pas que. Donc voilà on se tient au courant pour tout ça. Euh, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, euh, ça fait vivre la chaîne, c'est vraiment très important Et et puis vous pouvez mettre un pouce, mettre des commentaires avec par exemple d'autres euh, livres, témoignages, euh, allez-y, les commentaires sont là pour ça. Merci à tous et à toutes, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.